Bonjour les amis, parmi les erreurs les plus courantes en trading, euh, je peux vous en citer quelques-unes parce que bien sûr euh, lorsqu'on débute on ignore beaucoup de choses et une des erreurs les plus courantes est de prendre un effet de levier trop important. Qu'est-ce que ça veut dire un effet de levier Ça veut dire de prendre une position, un risque trop important par rapport à votre capital. Si vous ouvrez par exemple un compte de trading réel de 2000 euros et que vous risquez à chaque trade euros, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop et vous risquez en une journée de perdre la totalité de votre capital. Donc c'est très important de trader des petites quantités au départ. Il vaut mieux risquer moins de 1% de votre capital pour chaque trade et apprenez de cette manière-là à gérer. Vous pouvez éventuellement commencer par un compte de démonstration. Mais même avec un compte de démonstration ne vous habituez pas à trader des sommes trop importantes parce que vous serez tenté de le faire également sur un compte réel. Alors bien sûr ça peut être frustrant, frustrant de ne gagner que quelques euros euh, lorsque vous débutez en trading, une journée de trading qui vous rapporte 5-10 euros ça, peut être, ça peut, peut être frustrant. Mais je peux vous dire que si vous perdez 500 euros sur une journée ce n'est pas frustrant c'est vraiment euh, très déprimant aussi. Donc je vous conseille plutôt de commencer petit à petit et à ce moment-là vous verrez si vous êtes capable de gérer le stress, de trader euh, donc, des sommes plus importantes mais n'essayez pas de brûler les étapes. Une autre, une autre erreur peut-être de penser qu'il vous faut une, une station de trading puissante donc un ordinateur avec 6 écrans, ce n'est absolument pas nécessaire. Votre ordinateur convient parfaitement pour faire du trading. Éventuellement vous pouvez rajouter un deuxième écran pour plus de confort, ainsi vous pourrez voir deux unités de temps en même temps et euh, vous verrez que vous pourrez apprendre parfaitement le trading de cette manière-là. Donc si vous suivez mes formations, vous avez un lien ici au-dessus et sous cette vidéo, vous avez mes formations euh, gratuites et payantes. Donc vous verrez que ce n'est pas nécessaire d'avoir... Euh, six ou 8 écrans pour apprendre à trader, ça vous pourrez éventuellement dans quelques années vous acheter une station de trading comme ça si ça vous fait plaisir, mais deux écrans c'est plus qu'assez et on peut rajouter un deuxième écran à tous les ordinateurs aujourd'hui. Vous pouvez également utiliser l'ordinateur que vous avez actuellement, que ce soit un Mac ou un PC, il ne faut pas une station importante, un ordinateur puissant pour ça, donc tous les ordinateurs qu'on voit aujourd'hui conviennent très bien pour faire tourner une plateforme comme MT4 ou ProRealTime. Donc ça ne pose absolument aucun problème. Moi j'utilise un PC, j'utilise un Mac, les deux fonctionnent parfaitement avec les plateformes de trading. Donc inutile d'investir de l'argent là-dedans, investissez plutôt dans des formations au trading qui vous aideront à progresser et à acheter la station de vos rêves si c'est si un but que vous avez mais euh, n'importe quelle station convient euh, tout à fait pour faire euh, du trading. Donc il ne faut pas euh, une station puissante, il ne faut pas non plus euh, des écrans immenses. Apprenez d'abord euh, sur deux écrans et euh, inutile donc de vouloir euh, trader euh, donc, euh, sur euh, X écrans, sur I X valeurs différentes, X actifs différents. C'est également une erreur de débutant, c'est de vouloir trader trop d'actifs différents donc euh, concentrez-vous sur un seul actif au départ, si vous voulez trader le forex eh bien prenez l'euro dollar, si vous voulez trader les indices, prenez le DAX et éventuellement l'après-midi vous pouvez trader un actif euh, euh, américain comme le Dow Jones. Mais ne cherchez pas plus, euh, si vous pensez qu'il vous faut une station de trading avec 6 euh, écrans parce que vous allez trouver l'opportunité euh, à un moment donné sur un actif, à un moment donné sur un autre actif, c'est une erreur de débutant classique, euh, vous allez perdre plus d'argent, vous allez perdre votre temps en faisant de cette manière-là. Chaque actif a sa manière particulière de, de fonctionner, donc avant de bien comprendre comment fonctionne un seul actif, il vous faudra du temps, il vaut mieux donc vous concentrer sur cet actif-là, trader pendant des mois ou des années et éventuellement après rajouter un autre, un autre actif, mais ce n'est absolument pas nécessaire, vous ne gagnerez pas plus d'argent en tradant 10 actifs en même temps. Donc ça c'est une erreur classique de débutant aussi, de penser qu'il vous faut une station de trading avec beaucoup d'écrans et qu'il faut trader beaucoup d'actifs différents, c'est également une erreur que vous pouvez éviter si vous suivez les conseils de traders expérimentés. Donc contentez-vous de votre ordinateur Investissez plutôt dans une formation pour apprendre rapidement à devenir bon en trading, mais ne dépensez pas d'argent dans une station de trading chère. J'ai vu des débutants donc après un mois qui s'achetaient une station de trading hyper sophistiquée. Je ne sais pas s'ils sont arrivés un jour à devenir un bon trader, peut-être qu'ils sont passés à du gaming après avec cette station. Voilà, donc euh, ne pensez pas qu'il vous faut investir beaucoup d'argent, investissez un peu d'argent dans des formations, vous aurez de bien meilleurs résultats. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres conseils. À bientôt, au revoir.